Salut les amis, alors bienvenue dans le jardin avec ici la Messier 80 mm 640 de focale euh, envoi coudé coudée euh, diélectrique euh, oculaire euh, 32 mm omni-célestron euh, que dire d'autre, monture EQ1 euh, le suivi, euh, c'est pas branché donc euh, ce sera un suivi manuel. Euh, Là-haut, là, je suis carrément presque je suis pas au zénith, mais presque. Hein, je suis obligé de me mettre à, à genoux. Euh, tout ça pourquoi Parce que euh, je vise euh, M33, la galaxie du Moulinet. Donc euh, une galaxie qui est très faible euh, dans l'oculaire. Je vais observer assez longtemps, même très longtemps, histoire de bien m'imprégner de cette petite tache floue que je verrai dans l'oculaire. Euh, reposer son œil de temps en temps, histoire de ne pas toujours rester euh, collé euh, l'œil euh, à l'oculaire. Hein, il y a une fatigue visuelle, donc de temps en temps se reposer euh, l'œil. Et puis, euh, utiliser la technique du, de l'observation et du regard décalé. C'est-à-dire qu'on ne va pas viser l'objet, on ne va pas regarder l'objet euh, qui est faible en luminosité directement au centre. Hein. On va regarder légèrement sur le côté. Et Je vais faire bouger ici, comme ça un petit peu mon oculaire. C'est un peu la vision décalée, sauf que ce n'est pas l'œil qui regarde à côté, c'est l'oculaire qui bouge. Mais ça revient au même, c'est la, la technique de la vision décalée. Voilà, donc M33, euh, la galaxie euh, du Moulinet, très très faible, très difficile à percevoir. Je vais essayer de faire un petit astrodessin euh, qui, j'espère, ressemblera à quelque chose. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un beau ciel d'hiver. Donc euh, j'espère que pour vous, ce sera la même chose, que le mauvais temps va disparaître et va vous laisser euh, voir euh, ces merveilles euh, que l'on peut voir. Soyez patients c'est la première chose qu'on apprend en astronomie, c'est la patience. Hein voilà, on se retrouve tout de suite après. Donc, je vais couper la lumière, je vais m'adapter le regard. Hein. Je vais rester dans l'obscurité pendant une bonne vingtaine de minutes. Et puis, euh, ensuite, je passe à l'observation. Hein donc, ça a duré un petit moment. Euh, voilà, on se retrouve après tous ces petits moments-là que je ne vais pas pouvoir filmer parce que euh, dans le noir, ça ne va pas le faire. Euh, et puis, euh, on se retrouve donc à l'intérieur pour l'observation euh, du dessin. Allez, c'est parti. On se revoit tout à l'heure. Ciao. Bon, ben là, vous ne me voyez plus, mais... Ah, je suis en train de vous faire une grimace, mais ça se voit pas. <rire> Allez, c'est parti. Bon, et eh bien, voilà le dessin terminé. Donc euh, il est terminé, il est annoté. Hein. Alors, la galaxie spirale du triangle, facilement repérable à la pointe du triangle, M33 apparaît comme une tache floue. Avec un peu de patience, sa forme spirale se révèle en vision décalée. Alors instrument, bien entendu, euh, lunettes, oculaire, monture. Ouais. Donc on a un grossissement de x20. Euh, voilà, donc vous pouvez voir qu'effectivement, on a ici une tache floue. Une tâche floue, donc au, au, au départ, ça fait une sorte de bloc. Et puis, avec la vision décalée, petit à petit, on commence à discerner des choses. Hein. Euh, voilà, donc des, des de faibles petites euh, euh, spirales, hein. ça, ça forme une sorte de spirale Voilà, qui s'enroule. Euh, bon, pas facile à observer, je vous l'accorde. Euh, J'ai même failli pas les voir, hein. mais bon... Euh, avec de la patience, de la technique et de l'expérience également, on y arrive. Alors, le dessin, il a été fait avec, donc, au niveau du, de, de la nébuleuse, avec ici, le, le grattoir papier et donc, toujours ma craie Rembrandt blanche. Hein, donc, c'est une, c'est une craie de pastel sèche. Hein, voilà. Donc toujours l'estompe. Donc ici hein, j'ai euh, fait des, des, des essais d'estompe hein, pour pour bien trouver la, la bonne pression au niveau du au niveau de l'estompe. Au départ, on y va, il y a peut-être un peu trop de poudre. Des fois, on y va un peu trop fort. Donc voilà, on fait des, on fait des essais sur le côté. Et quand on est quand on a la bonne pression, on, on peut commencer à le faire. Ensuite, utilisation de la gomme euh, mi pain pour euh, retirer certains endroits euh, bah, un peu trop lumineux. Euh, voilà. Donc euh, ça, c'est très important. La gomme mi pain c'est votre allié. C'est avec ça que vous allez euh, vraiment, vraiment... Euh, euh, mettre en forme votre euh, votre graphite. Et puis les étoiles. Donc les étoiles, toujours avec le Jelly Roll euh, le Jelly Roll ouais, Jelly, pas Jelly, Jelly Roll 05 hein. C'est un Mark Sakura. Donc, euh, comme je vous le disais dans une précédente vidéo, c'est un crayon que j'ai utilisé et que j'ai trouvé. Voilà, c'est pour les mangakas qui veulent faire du manga. Et les astronomes qui veulent faire des belles étoiles voilà pour notre petite galaxie m33 j'espère que bah, le dessin vous plaît bon, bah, j'espère que cette petite euh, balade euh, dans les étoiles vous a plu euh, je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d'année euh, j'espère que le ciel va se dégager pour vous donc euh, voilà donc maintenant il est temps d'aller rentrer euh, la petite bête, euh, parce que demain, boulot, boulot, hein, quand même.